James 24 ans. James 24 ans Qu'est-ce que c'est pour toi James un papa euh, Une inspiration pour moi Une inspiration. Ouais. Mais qu'est-ce que ça sent un papa Qu'est-ce que ça sent Ouais, une odeur. Euh, une odeur euh, je sais pas.. Euh, je dirais euh, son parfum, euh, c'est un Hugo Boss euh, classique quoi. <rire> il, met okay. tout le temps, il met tout le temps le même donc euh, voilà. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup James. Merci.